340 chevaux, oh putain mais c'est pas possible Eh Jauvergne, Jauvergne On t'a vu hein, eh madame Euh, oui Ah oui, non mais ça c'était sûr ça Tiens, est-ce qu'on retournerait pas sur Flight Simulator Non mais c'est pas vrai, mais ils les enchaînent Mais ils savent pas rouler Mais c'est un truc de fou Oh là là, il faut me bloquer la route Il faut me bloquer la route Oh oui là, c'est extrême Salut à toutes et à tous, l'aime compagnie, il est 16h J'espère que vous allez tous très bien les amis Pour ma part ça va nickel comme d'habitude On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Eurotruck Simulator 2 Regardez ce beau temps comme c'est magnifique Aujourd'hui on est à Melan sur Grand Utopia bien sûr Je suis à pied puisque je vais rentrer dans mon véhicule Ma première voiture bien sûr J'ai vu vos commentaires sur les précédentes vidéos Attention, est-ce que vous êtes prêts à voir mon bolide 3, 2, 1, boom Wouhou, c'est une, elle est trop belle Elle est trop belle BMW 1ME82 J'ai essayé un petit peu de me renseigner sur ce véhicule Je vais vous expliquer pourquoi j'ai choisi cette voiture A la base j'avais prévu une Ford Mustang Voilà c'était ça que j'avais prévu à la base Une Mustang, la voiture finalement que tout le monde aimerait euh, en soi avoir Parce que c'est trop la classe Alors pourquoi Tout simplement il y avait un super mode avec la Ford Mustang C'était une GT d'ailleurs standard, hein, classique mais super belle Le problème c'est que le volant ne tournait pas et c'était pas réaliste donc du coup, je me suis rapatrié sur d'autres véhicules et je suis tombé sur cette BMW. Bien sympa. Super belle. Avec un super beau bruit. Je vais profiter qu'il n'y ait personne pour vite rentrer hop, dans la voiture. Ok, on est nickel. Regardez un petit peu l'intérieur comme c'est beau. Alors, j'ai mon sac, j'ai mon cool bag. Voilà le réfrigérateur pour pouvoir, eh bien mettre tout ça dans mon camion puisqu'on va aller aujourd'hui donc là on est à Melan, hein. juste ici on est déjà passé par là euh, on va traverser Melan pour profiter un peu du, du, de la voiture du front de mer et on va se rendre à Krauter Gersheim, à l'entrepôt M compagnie on va essayer de prendre le point d'interrogation qu'on n'a jamais réussi à prendre jusqu'ici en camion voilà on va se faire ce petit trajet pour prendre et eh bien une livraison en camion tout simplement alors écoutez maintenant les amis on va démarrer le moteur est-ce que vous êtes prêts Écoutez bien C'est quand même pas mal hein. C'est quand même pas mal Alors on va pouvoir euh, partir Hop je vais, je vais repasser devant parce que là Attention le trottoir Ok il faut juste que j'aille à gauche En plus les rétroviseurs fonctionnent bien Le problème avec euh... Ah bah il y avait une autre, une, une autre Mustang Alors, Le problème vous voyez avec les autres euh... Avec la, la, la Mustang justement que, que, que j'avais euh, Pareil les rétroviseurs c'était euh, vraiment mal fait Donc là ce mode je le mettrai en description Bien sûr hein. ça y est vous avez vu je, de Je fais l'effort pour vous les amis De mettre le, la, la liste des modes en description Je pense que c'est quand même la moindre des choses maintenant euh, Pour vous remercier Pour euh, votre fidélité Donc, euh, donc voilà le mod sera en description L'auteur de cette BMW c'est TRZ Pro Et en plus TRZ Pro Il est vraiment connu pour le coup euh, pour, euh, pour faire des superbes voitures, enfin, ce que je veux dire, c'est qu'à chaque fois que je veux un mode voiture, généralement c'est chez TRZ Pro que, que je me retrouve à télécharger les voitures, donc c'est vraiment pas mal. Alors, niveau accélération, je attendez, je vais passer avec les palettes hein. parce que c'est un véhicule manuel normalement. Hein. Ouais, c'est pas terrible, c'est pas terrible, la reprise elle, elle est pas folle. Alors après, c'est le jeu, hein. attendez. Ouais non On pourra pas faire les accélérations comme en vrai Ça c'est bien dommage Bon là on va passer à gauche Je sais pas comment ça se passe intersection Hop Oh il y a une voiture qui arrive derrière moi en plus Ok Je suis prioritaire Excusez moi messieurs dames Du coup je me suis un petit peu renseigné sur, sur la voiture Et regardez comme c'est chouette comme c'est joli là Là voilà c'est une autre façon de voir Eurotruck en voiture c'est vrai et, euh, et comme vous l'avez suggéré, donc en. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là j'avais pas vu que c'était comme ça. Oh là là, c'est super dangereux. Oh, il me laisse passer. Merci. C'est ultra dangereux. C'est quoi ces intersections D'ailleurs, c'est vrai, en parlant d'intersection dans une des dernières vidéos, il y avait une intersection très bizarre avec un rond-point au... un rond et une route au milieu, un truc comme ça. Et vous avez dit que ça existait en vrai, mais que généralement c'est plutôt pour les voies de bus. Alors c'est quand même beaucoup plus cohérent, évidemment. Mais par contre, pour le trafic général, c'est un petit peu débile, je trouve. Euh, mais voilà donc euh, merci en tout cas de, de m'avoir appris ça euh, Je m'égare dans tous les sens Parce que j'ai plein de choses à dire Je suis trop excité euh, Voilà oui donc je disais euh, Comme vous l'avez suggéré ben, C'était l'idée que j'avais C'est qu'en gros on va aller à notre entrepôt en voiture Bien sûr on va continuer de rouler en camion bien sûr Ce sera pas tous les jours qu'on va faire de la voiture Mais voilà ça permet d'avoir de, des petites euh, sessions voiture Et puis euh, de manière euh, RP quoi On va quand même euh, continuer de rouler en camion par la suite Donc voilà hop je me suis en automatique. Niveau Axel, ça va en vrai. Après, sur le jeu, c'est pas pareil. Hop. Bon, j'ai les distances de sécurité comme en camion. Mais c'est pas bien grave. Alors, elle fait 400 chevaux dans le jeu. Attention, dans le jeu. Je me suis renseigné apparemment dans la vraie vie. C'est plutôt 340. 340 chevaux. Oh putain, mais c'est pas possible. Eh, hey, Jauvergne. Jauvergne, on t'a vu, hein. On t'a vu, Jauvergne. On t'a vu. <rire> je vais appeler le patron <rire> Oh là là il galère hein. Il galère quand même bien plus que moi euh, Donc ouais plutôt 340 chevaux dans la vraie vie euh, La voiture je crois elle date de 2011 Quelque chose comme ça euh, Donc c'est quand même plutôt euh, plutôt pas mal euh, Donc 24 chevaux fiscaux Et elle fait un 9 litres au 100 9,6 litres au 100 Franchement euh, ça va parce que, enfin, je sais pas, moi je m'y connais pas, mais pour du 340 chevaux, ça va, <rire> c'est quand même pas mal. Parce que, moi, ma voiture dans la vraie vie, elle fait quoi 130 chevaux <rire> Eh ben, elle fait quand même du 6, euh, du 6 litres au 100, après c'est une vieille voiture aussi, c'est sûr. Alors voilà, je suis pas fier, mais c'est comme ça. Oh putain, Oh, par contre ça freine bien. Hein. Oh purée de pommes de terre, ça freine bien. Mais ouais, je trouve que ça va, hein. Je trouve que ça va, alors euh, en termes de classe énergétique je crois que c'est pas terrible évidemment Mais, mais franchement elle est quand même plutôt pas mal la BM Donc voilà un petit peu à quoi ça ressemble La vue extérieure bien sûr, regardez comme c'est mignon, comme c'est joli Bon j'ai rajouté des petites LED à l'avant, c'est un peu illégal les LED, les LED que vous voyez au niveau des, des plaques d'immatriculation mais, euh, mais voilà j'aime bien, j'aime bien, j'aime bien, elle est bien jolie C'est assez chouette, on fera conduire Arthur un petit peu avec je pense pour voir, pour voir ce qu'il en pense Hop, accélération et en vrai, non, non, en vrai, c'est pas mal. La reprise, elle est pas terrible sur le jeu. Mais pour les accélérations, euh, le 0 à, à 60, c'est quand même plutôt pas mal. Et ça nous permet voilà, de prendre des petites routes euh, qu'on n'aurait pas forcément pris en camion. Et ça, c'est chouette. Et ça, c'est chouette. Là, on va un petit peu se faire plaisir. On va un petit peu rouler. Alors là, on va faire gaffe. L'idée, quand même, Et on rappelle que le but, euh, c'est d'éviter de perdre de l'argent. Hein. Là, j'avais le pied au plancher. Vous voyez, la reprise, elle est pas terrible. Mais pour le reste c'est plutôt pas mal Et le bruit il est vraiment pas mal J'ai vu que en... dans la vraie vie apparemment le bruit il est pas si fou que ça D'après les avis hein. Et que c'est un faux moteur euh, sport Donc n'hésitez pas les connaisseurs à me dire Parce qu'il paraît c'est pas vraiment du C'est pas vraiment de la vraie sportive quoi Mais euh, ouais euh, c'est toujours mieux que ma voiture <rire> Est-ce que je tente un truc là Est-ce qu'on tente un truc Est-ce qu'on est des petits fifous ou pas Ouais non peut-être pas Il y, a... y a beaucoup de camions en face Et soyons respectueux on est des routiers quand même hein on est les premiers à se plaindre des, des autres, alors on va quand même, euh, on va quand même essayer de rester cohérent, hein. <rire> On essaye. Ça va. Ça accélère bien, en vrai. C'est pas mal, c'est pas mal, c'est pas mal. Et on a fait ça dans le respect des règles de l'art, en vrai. Hein. Euh, Madame, elle tremble. Hein. Ah, je lui ai fait. Elle a, elle a paniqué. Elle a fait pipi culotte. Ah bah voilà, je l'ai fait mouiller finalement. Bon, bref, euh, bonsoir à tous, bienvenue si vous me rejoignez, comment ça va <rire> Bon, j'espère que vous allez bien les amis, en tout cas j'espère que vous kiffez toujours autant les vidéos parce que oui, j'ai vu vos retours, mais des... Des, des vidéos de Deux de, de vidéos de cela en fait Donc une semaine j'ai une semaine d'avance en fait Comme vous le savez il euh, y a pas mal de vidéos qui sont tournées à l'avance Et donc du coup bah, j'espère que vous kiffez euh, Que vous avez kiffé les deux dernières vidéos Et que vous kiffez toujours autant euh, bah, mes vidéos sur, euh, sur Eurotruck Je vous remercie en tout cas pour euh, vos commentaires Sur les précédentes vidéos Ça ça m'a fait trop trop trop plaisir Hop là je, je, je roule un peu sur l'herbe Également voilà euh, vos retours sur euh, Voilà les 50 000 abonnés Franchement quel plaisir merci infiniment les gars c'est que du bonheur. C'est que du bonheur. Allez, on a une double voie. Il faut que ça tourne par contre. Oh là là là là. J'ai un petit peu perdu le contrôle. Terrible. Ah, je roule pas comme ça dans la vraie vie, je vous rassure. On est à 150 là. Hein. 150. On va lâcher un peu la pédale. Parce qu'on a pas l'impression d'aller si vite. Eh, on a pas l'impression, si on, on est à 150 quand même. Hein. Oh, regardez comme c'est beau. Bon, à cette vitesse, faut pas trop regarder à droite, mais. Ok, on est à 200 km/h. Maintenant, on va se calmer. Au oh, purée, au oh, purée. Ça c'est le genre de, de, de, de connard sur la route. Hein. J'en suis désolé. Ce que ce que je viens de proposer. Voilà, on va se calmer. La tenue de route, elle est pas terrible, terrible. Hein. Pas terrible, terrible. Hop là. Et on se calme, on se détend, on fait un petit kiff. Voilà, c'est un petit peu. Je m'appelle Inoxtag. Je suis avec GMK. C'est aberrant, frérot. <rire> c'est chouette. C'est chouette. C'est chouette. Allez, on arrive au niveau de Gersheim. Mais il y a des travaux partout, hein, c'est un truc de fou Ça y est, je suis enfin passé sur, euh, <rire> enfin passé sur la bonne version euh, de Grand Utopia Donc sur la toute dernière euh, mise à jour Parce que euh, toutes les précédentes vidéos, j'étais encore sur la bêta comme un connard Allez, c'est parti C'est pas bien ce que je fais, hein. c'est pas bien, mais il a très bien compris Donc c'est gentil, euh, gentil euh, de sa part de ne pas s'être engagé devant moi Il y, avait, il y a plein de, de, de petits chemins en pointillés Je pense qu'on peut explorer Le problème c'est que là je vais tellement vite qu on n'a pas trop l'occasion Alors on va essayer de choper le point d'interrogation On peut pas tourner à droite ici C'est un sens unique totalement Mais si on peut tourner à droite non Mais ben attendez, Pourquoi il y avait le panneau dans notre direction Je sais pas on va faire le tour ça va être très rapide Voilà ça va nous permettre de prendre les petites ruelles Qu'on peut pas trop prendre en camion Enfin on peut les prendre en camion mais pas avec une remorque Donc on va se le faire Hop C'est super chouette C'est super chouette de rouler en voiture Je comprends mieux maintenant le plaisir Que certains ont Hop Ok franchement ça passe mais sans problème Là on fait bien du bruit dans les ruelles Hey madame <rire> Concessionnaire man Ok c'est un concessionnaire man qui a été découvert ici Juste là Très bien Alors Vraiment chouette Et donc là on va reprendre à droite Pas ici Euh bah en, en soit je pourrais En soit je pourrais Ah non attends On a déjà exploré la route là Hop là je monte sur le trottoir C'est pas grave Ah non on a pas le droit de tourner à droite là Oh non j'ai trop le seum Oh je m'en pas les couilles hein. Je m'en pas les couilles Je suis une voiture hein. Hop Je m'en bats les steaks Je fais demi-tour moi Bon dans tous les cas c'est interdit Mais hop là Ni vu ni connu Allez On fait les 24 heures du monde ou quoi Et alors là What Mais pourquoi la flèche elle nous dit d'aller à gauche Attends Ah bah voilà donc j'avais le droit de tourner là Le GPS il est débile D'accord j'avais le droit de tourner ici en fait Bon c'est pas grave C'est pas bien grave Allez on marque le stop on voit rien du tout on y va Oh purée oh Ah ouais Ah ouais c'est Ça drift ah bah, Apparemment c'est une voiture de drift aussi Bon après les BMW on connaît quoi mais euh... Ah c'est chouette on essayer de drifter. <rire> Attendez, j'essaie un truc. Ouais, c'était pas terrible. Normalement, il n'y a pas besoin de mettre le frein à main avec une BM. Bref, on est arrivé à l'entrepôt. Moi je vais aller rejoindre mon camion parce que mon camion il, il m'attend derrière. Et je vous retrouve juste après les amis. A tout de suite. <rire> Ouais, ça marche. Donc, des emballages plastiques euh, vers, le, vers le bas. Ça marche, pas de soucis. Bah, bon courage, bonne journée, frérot. Allez, du coup, notre camion. On a fait un petit peu tourner le moteur. On a fait chauffer tout le bordel. On va pouvoir rentrer dedans. Donc, de retour dans le camion. Le XF Euro 5, 460, bien sûr. Hop là, on rentre dedans. Et on va directement prendre notre euh, remorque. Hop, on met les warnings quand même. Même s'il y a personne à cette heure-là. Euh, alors, attendez, c'est laquelle, la mienne, que je dois prendre Hop là. Oh eh hey, mais c'est que je suis plutôt pas mal là. C'est que je suis plutôt pas mal. Regardez ça. Hop et voilà. On a tel. Ah, J'aurais pu encore reculer. J'aurais pu encore reculer à chaque fois, j'ose pas aller trop loin Et en fait, euh, en fait c'est plutôt pas mal Donc les amis, nous sommes bien à Krauter Gersheim On va prendre l'A6 Non, pas du tout, vous inquiétez pas, on va passer en dessous de l'A6 Alors, ce début de trajet, on le connaît, donc je vais vous l'épargner Et puis après, on va arriver ici à cette bifurcation Et on va aller à Ménil euh, Les Libercours, donc la route iconique De Mkolo d'ailleurs, pour la petite parenthèse C'est très narcissique, mais ça fait plaisir Et on va livrer ici des emballages plastoc si je dis pas de bêtises Tout à fait, allez, c'est parti les amis je vais quand même vous mettre le début du trajet parce que... On vient quand même de rouler en voiture et que là, maintenant, les sensations sont folles. Ah C'est incroyable Ça change tellement... Ça, ça change tellement le, le feeling. Bon, attendez, parce qu'on n'est pas encore sur la route, mais... Ah ouais, déjà là. Je tourne pas trop vite. Oh là là, c'est incroyable. Qu'est-ce qu'ils font les collègues, là Ah ok, c'est bon, c'est la surveillance. Ah, c'est chouette. C'est chouette, c'est chouette. Bon, les amis N'oubliez pas le pouce bleu bien sûr si cette vidéo vous plaît Le petit commentaire qui fait plaisir, j'adore vous lire Et euh, si vous n'êtes pas abonné et que vous me découvrez euh, eh bien n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas rater les prochaines vidéos Et hop là, c'est parti Hop là, on sort de cet enfer, j'espère que les petites cinématiques vous ont plu Oh, il reste à l'arrêt pour moi Incroyable, merci Merci, merci, c'est top ça Le dépanneur là, super sympa derrière Attendez, je vais lui mettre un petit coup de warning Ah, c'est super sympa Enfin, oui, je suis con, normalement c'est droite gauche, droite gauche Mais bon, bref, on s'est compris Ah, les amis, très sympa, très sympa Cette petite petite balade Bon, Pour le moment, c'est un chemin que, que je connais déjà Là, pareil, il y a un chemin à gauche là un petit chemin à mon avis en pointier qui doit relier euh, à la D24 peut-être, je sais pas Y Il a moyen, y Il a moyen, y a moyen Mais c'est des routes à, à explorer probablement en voiture, ça peut être sympa Même peut-être même en 4x4 ça peut être sympa Bon après je vais pas acheter plein de voitures à fond les ballons hein, les gars on va... Déjà on va rester de manière un peu... Alors le plus réaliste possible, je vais quand même varier les voitures Mais on se comprend Mais dans tous les cas les prochains véhicules que j'aimerais quand même acheter Ça reste des camions pour justement avoir des employés Ça peut être quand même assez sympa C'est toujours aussi joli ce, ce petit étang là enfin, Ce petit lac Ça va être un petit peu la galère Il y a beaucoup de circulation hein. Vraiment Vraiment <rire> Il y a vraiment beaucoup de circulation par contre Euh Ah Euh Est-ce que ça va être envisageable de s'engager aussi, oh, il y va Excusez-moi What Euh Euh Euh Oui ah oui non mais ça c'était sûr ça Non mais ça, ça c'était sûr à 100% Oh là oh là oh là oh là Eh mais eh, ils, sont, ils sont complètement fous J'y vais Ils sont complètement fous il y a un accident heureusement on va pas à gauche Ah route iconique de Mkolo Ça m'étonne pas finalement la façon dont les gens roulent Voilà je pense qu'il n'y a pas de hasard Non mais c'est un truc de fou le mec il met son clignotant à droite il va à gauche C'était sûr à 100% Il prend les plots Alors après c'est un bus Donc il a peut-être une autre façon de prendre Bon dans tous les cas il a pris les plots Voilà d'accord Et puis bon il s'est pas pris qu'un plot hein. <rire> Je suis mort C'est un truc de fou Mon dieu Aïe aïe aïe bref euh, d'ailleurs petite parenthèse concernant les décorations du camion euh, C'est vrai qu'on en avait parlé hein, euh, au fur et à mesure le camion va être décoré Alors ne vous inquiétez pas il y a une petite surprise qui arrive C'est juste que ben, comme <rire> j'ai des vidéos quand même pas mal d'avance Et eh ben ça peut prendre un peu plus de temps Après c'est pas grave hein, c'est que de la décoration Mais donc sachez que en vue il y a de la déco qui est prévue Ne vous inquiétez pas Voilà comme ça vous le savez Il ah, y a une sorte de chemin à droite Bon ça ça me paraît un peu bizarre on a une entreprise juste ici. La route iconique. C'est vraiment sympa. Encore merci, MyGodness, hein, même si maintenant ça fait euh, bien plus d'un an, si je dis pas de bêtises, mais que cette route existe. Mais encore merci euh, pour les nombreux clins d'œil que euh, MyGodness a pu faire euh, à moi et également à Fox. Hein, et il euh, y a d'autres créateurs de contenu. Euh, merci pour ça. Merci pour les exclus, encore une fois. C'est vraiment un, un plaisir et c'est super chouette de pouvoir. Euh, Faire des vidéos sur, sur Grand Utopia ça motive à fond quoi Ça motive à fond et encore bravo pour, pour tout le travail Je le dis de manière solennelle Et n'hésitez pas à évaluer ma conduite Bon après dans cette vidéo j'ai pas pu faire de grandes preuves <rire> Puisque en voiture j'ai fait un petit, peu du, un petit peu des folies mais, euh, mais mais voilà sur cette route là par exemple avec la voiture on aurait pu faire une belle pointe <rire> Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe Ah il y a un CD passage Très dangereux là comme ça Il n'a pas été euh, Il a pas été signalé en plus hein, En amont Aïe aïe aïe Une Belle Peugeot 3008 devant nous un belle... Alors les... vous voyez l'hélicoptère là sur le camion Et bah ça va être dans le prochain épisode On va piloter un hélicoptère Après les voitures et les camions ça va être l'hélicoptère T'imagines piloter un hélicoptère sur Eurotruck <rire> Bah bon, c'est fait Simulateur quoi Est-ce qu'on retournerait pas sur Flight Simulator? Non, mais c'est pas vrai! Mais ils les enchaînent! Mais ils savent pas rouler! Mais c'est un truc de fou! Et, et pourtant, on en fait pas beaucoup des kilomètres! Hein. Non, mais la route iconique de M.Colo, je vous le dis, elle est maudite! Non, recule pas! Oh putain, mais c'est pas possible! Mais qu'est-ce qu'ils sont de débiles! Bon, je vais reculer un peu! Une voiture derrière! Arrête-toi devant! Bon, on rappelle pourquoi ils sont comme ça sur cette route! Voilà! <rire> Oh faut que je rajoute des motards de nouveau Faut que je rajoute de nouveau en mode avec les motards Bien sûr j'avais oublié Ah oui, bah prochain épisode il y aura, y aura des motards Parce que mine de rien il fait froid Il y a plus trop de neige, c'est plus trop l'hiver en vrai Bon sauf si comme par hasard il va y avoir quelques moments de gel Au moment où la vidéo va sortir je sais pas pourquoi Mais bref, voilà les motards sont de sortie Les vrais motards je parle, moi je fais déjà de la moto De toute façon, déjà depuis janvier on fait de la moto là, Avec mon poteau, poteau que j'embrasse Donc voilà On remettra des, on remettra des motos euh, alors vous qui arrivez en sens inverse, bon courage parce que vous allez morfler hein, dans l'intersection je vous le dis Je préfère vous le dire à l'avance Mais vous allez morfler vous allez prendre cher hein. Hop Et on est sur Ménil de euh, Ménil les Libercours bien sûr Et on va prendre à l'intersection à droite Ça va être un petit peu serré là <rire> J'adore quand c'est serré euh... <rire> Oh là là Ok c'est bon Nickel Nickel Tout va bien Super chouette ici Et nous on livre Oh putain Oh c'est pas vrai Oh c'est pas vrai C'est un cauchemar C'est un cauchemar Ok super Bon désolé, euh, j'ai pas pu retourner ma caméra, donc j'ai fait une euh, vue extérieure. C'est un cauchemar. C'est un cauchemar. Non, c'est pas possible. Comment je vais faire C'est pas possible. Non, mais c'est pas possible. C'est juste pas possible. C'est juste pas possible. C'est ma mathématiquement impossible. Alors si, en faisant ça, voilà. Non, mais frère. Oh c'est un scandale. C'est un scandale Cet entrepôt c'est un scandale Mais c'est pas possible Et surtout m'aidez pas la bande de connasses <rire> Je peux pas aller à droite je peux pas aller à gauche Mais quoi Non mais c'est juste pas possible Ah voilà pardon je me suis peut-être un peu enflammé et là il faut que j'aille en marche arrière Mais attends mais c'était pas du tout ce qui était convenu dans, le, dans la manœuvre. Alors bon là normalement ça peut le faire si je fais Ah mais voilà J'aurais pu passer par là Non mais c'est une blague Moi il fallait que je m'enfonce la... Non mais même là ça passera pas Hop là le mur c'est pour moi c'est Bully qui régale, hein. Putain mais c'est pas possible ce jeu de merde Ok c'est bon Ah bah si j'avais su même là je peux pas manœuvrer Je peux pas manœuvrer Je peux pas Il faut que j'aille sur... sur la route Alors attendez Ça y est je stresse Je fais la reine de C'est quoi les reines de l'autoroute Non Les chauffeuses de l'extrême Je sais plus c'est quoi le... Les missions incroyables Donc euh... Voilà on recule bien droit Oh là là il faut, m... il faut me bloquer la route Il faut me bloquer la route Oh oui là c'est extrême <rire> ah, euh... ah Attendez ça va être fort ennuyeux ça va être fort ennuyeux parce que ce que j'imaginais ne pourra pas fonctionner pour une simple et bonne raison qu'il n'y a pas de place Allez, c'est bon, ça me saoule <rire> Merci à tous. Bonsoir. Eh, professionnel, hein Voilà, comme on dit, Final. Excellent. Excellent. Bon les amis, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. Si c'est le cas, n'oubliez pas le pouce bleu. Et on se retrouve très vite pour de prochaines aventures. C'était Mkolo, plein de bisous. Je suis Ciao tout le monde.